Bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales de la semaine prochaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Pour ce faire, il faudra juste faire le choix entre les deux. Il y a un message subtil d'ailleurs sur ces deux choix. Il y a d'abord le fait d'avoir l'opportunité de pardonner avec cette jeune femme qui a les pandas. Ça fait très Tahiti. Et deuxième choix... Deuxième choix, d'ailleurs je les salue, hein, il, y a, il, y a, il y en a qui habitent Tahiti et les îles et, et tout ça, ça fait, ça fait rêver hein, les français. <rire> et la relation, donc pardonner, opportunité de pardonner quelqu'un, une relation particulière pour pouvoir avancer. Parce que vous savez que le pardon, s'il n'est pas fait, c'est vous que vous pourrissez, c'est vous... Que vous, que vous bloquez parce que vous êtes dans la rancœur, la rancune, la colère et ça ne fait que s'amplifier au, au fil du temps parce que vous allez vous apercevoir qu'en étant rageux, vous allez à attirer à vous des personnes qui euh, vont vous procurer cette même énergie. Donc quand on est en paix, quand on est serein, quand on est dans l'amour, eh bien ça va mieux bien évidemment. L'amour est la plus forte des énergies, pensez-y. Si vous êtes dans la colère, vous êtes dans une basse énergie. Donc, basse vibration, basse personne, <rire> euh, situation mauvaise, situation instable, bof. Voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et ça ne veut pas dire que l'autre que vous pardonnez... Euh, ben, vous le pardon, lui pardonnez euh, inconsciemment. Enfin, je veux dire, voilà, dans l'énergie, vous ne pensez plus à lui, vous lui donnez plus d'importance. Et quelque part, ben, ça va même peut-être vous soulager et, et, et vous faire, même sûrement, vous faire avancer deux fois plus vite que si vous êtes en train de vous retourner sans arrêt sur cette situation, sur cette personne. Opportunité de pardonner et relation. Donc, à vous de choisir une des deux. Avec, Là, c'est un, une licorne avec un ange ailé, bien évidemment. <rire> Allez, on y va pour le tas numéro 1 Allez, 2,14, 2,15 tas numéro 1 que vous apporte la semaine qui arrive Alors, on a une prise de conscience sur un cadeau, regardez, ça résonne avec ça On prend conscience qu'il y a quelque chose à vivre de l'instant présent Le cadeau de, du moment présent le cadeau peut être aussi prendre conscience de quelque chose qui vous est donné par la vie, qui vous est donné par quelqu'un. C'est bien ça. Hein Et du coup, vous, vous tournez une page. Alors, messieurs, on a l'accomplissement, l'impasse, l'harmonie. Ah Ben alors, c'est peut-être ça. En fait, c'est vous qui euh, bloquez. On a regardé un passe. Vous terminez un cycle. J'ai l'impression, hein, c'est quand même l'accomplissement qui vient terminer, finaliser une situation. Accomplir un cycle où vous êtes trompé par rapport à, par exemple, à l'expression de votre harmonie. Peut-être, certains, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'un faux jugement sur le, le bien-être d'une un, fausse appréciation, c'est-à-dire que vous pensiez, par exemple, que l'harmonie se basait euh, ben, sur l'argent, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'ego. Bon, c'est clair que ça fait, ça fait partie, parce que quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas grand-chose, mais euh, ça ne peut pas être un tout. Par exemple, vous pensiez être heureux seul, et que finalement, vous apercevez que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux. Euh, vous pensiez à un certain état d'esprit, un, cer un certain schéma mental, et que du coup, ben, là, vous êtes en train de, de regarder que ce n'est pas comme ça c'est à dire que vous a, euh, vous allez aborder un cycle nouveau certainement où vous allez arrêter de vous tromper et vous mettre dans le mur par rapport à cette harmonie par exemple vous hein, voyez par exemple voilà je, je suis sûr que l'argent moi euh, si j'ai de l'argent euh, je serai heureux puis le jour où vous en avez vous apercevez que ça suffit pas euh, des choses comme ça, où vous apercevez qu'en étant, euh, je ne sais pas, moi, en ayant une grosse voiture, une grosse maison, vous serez plus heureux, puis finalement, ça n'est pas ça. Vous voyez C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on avait le cadeau. Prendre conscience du cadeau de l'instant présent. Qu'il y a un cadeau à votre côté que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent. Voilà. Allez. <rire> on continue pour les femmes cette semaine. On a la punition, la chance. Oh le carrefour, vous arrivez aussi à un carrefour, mesdames, parce que vous, arrivez, vous arrêtez certainement de vous punir. On voit que vous étiez en prison, que vous étiez derrière donc, des barreaux, que vous étiez dans, dans le mal-être, dans un inconfort, euh, dans une peine. Et on vous, avait, vous avez cette semaine l'opportunité de changer ça, de changer de direction. Donc, vous tournez aussi une page par rapport, ben voilà, le pardon. Voilà le pardon. <rire> hein? Entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire, il y en a un qui se dit, « Oh là là, ce n'est pas ça ce que je, ce que je voulais finalement. Ce n'est pas ça l'harmonie, ce n'est pas ça le bien-être, ce n'est pas ça l'osmose, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui manque. » Et là, c'est pareil. Vous sortez d'une épreuve. Euh, vous êtes puni, vous êtes peut-être même flagellé et vous avez la chance de changer quelque chose. C'est bien. Au niveau santé, ta numéro 1. L'acceptation, c'est encore mieux. D'un effondrement, d'accord ah, et la force, je me demande si on n'a pas eu ça il n'y a pas très longtemps. Cette notion, ce serait bizarre de recommencer, mais on voit que vous acceptez la situation qui s'est écroulée et vous reprenez vos forces derrière. Vous acceptez les situations qui ne marchent pas, qui ne marchent plus et vous avez la force de persévérer, de continuer. Voilà. Vous êtes ancré par rapport à tout ce qui s'effondre et qui, tout ce qui... Euh, qui se casse la figure, hein, voilà, tout ce qui ne vous appartient plus, ou ce qui doit s'arrêter, doit s'arrêter, mais pour vous redonner de la force aussi. C'est comme ça que vous serez courageuse. C'est dans, dans les échecs, c'est comme ça qu'on se relève. Ceux qui ne se relèvent pas, effectivement, sont un peu faibles. Ils vont se mettre victimes, ils vont se plaindre, ils vont, voilà, ils vont se dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute des étoiles, c'est la faute de je ne sais qui. Donc, voilà, là, il y a la force ici de surmonter un passage à vide, un passage qui s'est écroulé, une situation qui s'est écroulée. Mais vous êtes dans l'acceptation et vous ne luttez plus contre ça. L'amour, vigilance, enfant, lumière. Alors, au niveau de l'amour, ça peut être, faites attention à une prise de conscience par rapport à votre enfant. Je ne sais pas si c'est votre enfant intérieur aussi, qui peut être là parce qu'il a besoin d'amour. Donc, vous prenez conscience qu'il va falloir se chouchouter, se faire du bien. Ou faites attention à quelqu'un ici euh, qui est dans votre entourage, qui est peut-être un peu immature, jeune, de... enfin, naturellement. <rire> Il est jeune dans, son, dans sa tête. Et vous mettez en lumière, Alors je vais peut-être mettre une autre carte, la guérison. Yeah. Donc, c'est peut-être la guérison de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur justement, en amour. Mesdames et messieurs, vous êtes en train, vous êtes sur la voie de la guérison. Je pense que ouais, il y en a, c'est plutôt leur enfant intérieur, c'est-à-dire ce que vous avez laissé tomber. Le pardon, la demande de pardon qui est là. Vous avez l'expression du pardon envers l'autre, envers les autres, envers une relation en particulier, et c'est mettre en lumière une guérison, donc un apaisement euh, de la bienveillance, de réparer des choses de réparer votre enfant intérieur parce que peut-être il s'est trop méfié, il a été trop vigilant, trop sur la, la défensive, etc. Donc, on a vraiment des changements de cap cette semaine aussi. Allez, au niveau maison, foyer, changement, cadeau. Bah Tiens, le voilà. On a la réflexion. On réfléchit sur un changement ici par rapport à l'énergie de la maison, du foyer, du couple. L'engagement, réfléchir sur un cadeau, alors peut-être vous allez réfléchir au cadeau de Noël, Et oui. ou alors sur un cadeau tout court de la vie. Parce qu'on retrouve ce cadeau qui est dans la maison, le foyer. La stabilité, vous avez un changement au niveau de votre, euh, votre, pas de votre travail, votre foyer, euh, changement par rapport à un cadeau qui vous est offert, vous réfléchissez à un nouveau commencement. Voyez. Lumière, lumière, conscience sur votre enfant intérieur. Vous devez guérir votre enfant intérieur, peut-être avant de passer à autre chose aussi. Vous devez réparer des dégâts avec quelqu'un. Puisqu'on voit qu'il y a eu l'harmonie qui a été un peu. Euh, C'était pas trop ça chez les hommes. Les femmes, pareil, elles se sont punies, elles ont été dans l'épreuve et elles ont une chance de changer de direction. Ce qui s'écroule vous redonne de la force. Donc vous, vous devez guérir quelque chose avec quelqu'un. Et là, vous devez passer un cap. Il y a un changement ici par rapport à l'échange l'échange, vous réfléchissez à un nouveau départ, peut-être vous réfléchissez aussi comment euh, apprivoiser une personne et lui redonner un cadeau de la vie, réfléchir sur un cadeau prochain, parce qu'avec Noël, et de repartir à zéro avec elle, dans votre famille par exemple. Les amis, alors les amis, une amitié, on a protection, oh, on ne sait pas ce qui se passe, et révélation. Donc euh, bon, bah ça, ça va à peu près, même si vous ne savez pas ce qui se passe avec cette personne, vous ne savez pas le devenir, il va y avoir une révélation, il va y avoir une déclaration. C'est protégé, c'est-à-dire ça viendra en temps et en heure si vous avez euh, des choses à dire, à révéler ou à découvrir sur une amitié. On vous dit que cette amitié, elle est protégée, elle vous guide. Elle vous prend en charge, même si vous n'avez pas les réponses pour l'instant. Bah, D'ailleurs, l'univers ne peut-être pas vous donner tout de suite des réponses, mais il vous les révélera en temps et en heure. Ou la déclaration d'une personne va faire que, bah, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous le saurez bientôt avec cette personne. La richesse, l'argent, on a l'équilibre. L'avenir, oh, clairvoyance, <rire> j'adore. Là, c'est des très beaux messages, en fait. On me, on me parle d'équilibre au niveau financier, de retrouver euh, l'harmonie. Voilà, euh, vous êtes peut-être sur un projet ici où vous y voyez de plus en plus clair. Vous pensez à l'avenir, vous pensez que l'équilibre viendra dans l'avenir. Voilà, C'est quand même comme une intuition, j'ai l'impression, que les choses vont s'améliorer dans le temps. Avec le temps, le projet, euh, l'indication que l'équilibre viendra au niveau professionnel, matériel, bien évidemment, euh, pas sentimental, mais plutôt, ouais, l'équilibre revient dans l'argent, les finances et transactions. Et que si vous avez une appréhension, l'appréhension sera tout de suite, euh, euh, comment dire, révélée par votre intuition, votre ressenti. Vous ressentez que les choses vont s'améliorer. Le travail, c'est la santé. <rire> L'apprentissage, dispute. Évolution, Vous apprenez que malgré, à travers les disputes, à travers les rivalités, vous évoluez constamment. Vous apprenez chaque chose. Peut-être que vous évoluez justement par rapport aux difficultés qui vous tombent sur la tête. Euh, vous évoluez, vous évoluez pardon, euh, petit à petit, même s'il y a des personnes qui s'opposent à vous, qui se disputent euh, sur votre lieu de travail. Pour votre, euh, si vous avez un projet, par exemple, que cette personne veut aussi euh, euh, le même projet, vous saurez vous débrouiller, vous serez évoluer. En fait, c'est dans les, les galères, c'est dans les obstacles, les conflits que vous allez quand même évoluer parce qu'on a l'apprentissage d'un côté et l'évolution. Vous apprenez aussi quelque chose face à une dispute. Quelqu'un qui veut la même chose que vous, vous évoluerez de toute façon. Chaque chose est à sa place. Si vous n'êtes pas à votre place, on vous montrera un autre chemin. On a l'impression que vous êtes à, la, à votre place. Vous continuez, vous apprenez. Euh, peut-être il euh, y en a qui veulent qui veulent apprendre de nouvelles choses et ça va, euh, comment dire, ça va provoquer des disputes dans leur entourage qui vont dire mais non, tu ne peux pas ou je ne sais quoi, mais vous allez continuer d'évoluer, vous allez continuer à apprendre. Ok, allez, je fais un petit ménage et je vais faire le petit tirage sentimental. Allez, on va faire le tirage sentimental. Je prends l'oracle l'améthyste. Euh, comme ça, on va regarder ce qui se passe sur vous, votre autre, votre personne, euh, celle euh, avec qui vous avez un lien, bien évidemment. Autrement, si vous êtes célibataire, regardez comment vous vous trouvez cette semaine. Alors, le temps numéro 1, opportunité de pardonner. Quelles sont les énergies sur les hommes? Le masculin, donc l'énergie masculine, bien évidemment. Là, il y a le froid qui se retourne. <rire> Maman. Alors, messieurs, mesdames, cette semaine. <rire> Alors, on a un roi. Ouh, punaise. Ça commence fort. Relation sentimentale secrète qui est envoyée entre guillemets, qui est protégé, qui est envoyé de l'univers. Vous avez peut-être simplement des pensées secrètes envers quelqu'un. Ce n'est peut-être pas officiel. Vous gardez pour vous. Vous vivez un espoir de relation. Ou vous vivez une relation clairement secrète. Ça, ça fout une vie double, quoi. OK, messieurs. Alors, messieurs, l'énergie, ce qu'ils attendent de la relation, ce qu'ils rencontrent comme problématique. Mesdames, pareil, l'énergie féminine, leur situation qu'elles attendent et ce qu'elles rencontrent comme problématique et le lien entre les deux la semaine du 28 novembre. Mesdames, messieurs, alors, c'est chaud. Ah oh, bah tiens, tout à l'heure, c'était froid. Élévation. Oh, mais c'est super ça. Ça veut dire que monsieur, il veut faire les choses, il veut les faire avancer et on a un homme sérieux, on a l'énergie masculine qui est bien là. Alors, à moins que ce soit un rival, hein, un consultant rival. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes très, très amoureux avec le show. Ça commence à vous brûler. Vous êtes euh, voilà, très, très amoureux. Vous, commencez à... vous avez une passion intérieure pour la personne de votre cœur. Et puis, euh, vous avez envie de faire passer les choses à un niveau supérieur. Et ce qui pose problème, bah, c'est peut-être votre situation actuelle, votre cas. Euh, bah, on a le sérieux on a quelqu'un de stable donc ça peut être un homme aussi extérieur qui est déjà en couple avec la personne que vous aimez ou soit c'est vraiment vous hein. pour moi c'est vraiment vous euh, pour faire avancer les choses vous vous heurtez à vous même parce que vous avez, avez peut-être des décisions à prendre des responsabilités à prendre des choses euh, à euh, un niveau supérieur, hein, parce qu'on voit que vous avez envie de passer à un niveau supérieur, parce que vous aimez cette personne, vous êtes attiré par quelqu'un très fortement. Là, c'est ça brûle de passion, mais euh, il faut peut-être prendre votre responsabilité. Le 7, ça me fait penser justement au chariot qui dit d'avancer. Mesdames, on a les intuitions. Bah, tiens, l'intuition de la féminine. là carrément, le couple, ouais. Et l'homme, ah ben voilà. <rire> Alors. Vous pouvez dans, être dans une triangulaire, sérieusement, parce qu'on voit un homme qui est rival. Okay? Ce que, euh, ou alors, c'est vous, messieurs, qui, pour l'instant, n'arrivez pas à être à la hauteur de ce monsieur, et pourtant, vous êtes plutôt comme ça. Vous voyez Parce que le feu et la relation secrète. Ça peut dire deux situations. Soit vous êtes avec un homme, il est célibataire, mais il n'arrive pas à justement être en couple avec vous, il n'arrive pas à passer le cap euh, de l'engagement, de la stabilité, tout ça. Et c'est pour ça que vous, mesdames, vous avez un homme rival, où clairement vous êtes dans une relation triangulaire. Il y a deux hommes, il y en a un qui s'oppose effectivement à l'autre, puisque vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Euh... Euh... <rire> Alors, oui, là, on voit la femme qui est avec un amant, on va dire. Et monsieur, amant, a beaucoup d'envie de, de, de passer à un niveau supérieur, mais ce qui se heurte à votre mari. Voilà, mesdames, parce que vous êtes en couple. <rire> Mais vous voulez peut-être vous marier, vous engager plus simplement, vous écouter vos intuitions, vous avez énormément de signes. Attention à tous les signes qui arrivent sur votre chemin au niveau de vos rêves, des synchronicités, des chansons, de la radio, de la télé, de je ne sais quoi, des signes qu'on vous envoie pour que vous compreniez, vous montez dans votre... Par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'avais une petite histoire à part il y a longtemps, j'avais une connexion euh, avec des défunts, j'avais fait ça... Euh, voilà, c'était au tout début. Je m'amusais à connecter et à parler. J'avais Jean Gabin, notamment, euh, qui était très présent. Et puis, j'avais vu Michael, Michael Jackson. Ça m'a fait, fait rire parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient à l'époque qu'il était encore en vie. Et Michael Jackson, une fois à la conversation, je vais faire mes courses. Je monte dans la voiture. Qu'est-ce que j'entends Une chanson de Michael Jackson. Ça m'a foutu des frissons de fou. » C'était un signe énorme de sa part. Et on croit que c'est juste le hasard. Non, parce que Michael Jackson, ce n'est pas tous les jours, vous l'entendez non plus à la radio avec toutes les chansons qui passent. Donc, non, il avait vraiment, et en plus, j'adorais cette chanson qui m'avait passée à, à l'époque. Vraiment, et en plus, je crois, attendez, ça s'est passé euh, pour vous dire, ouais, la synchronicité, elle était pire que tout. Parce qu'en fait, j'ai mis, mis mon CD. Mon CD n'a pas voulu s'enclencher. Il, a, il est ressorti et la radio s'est mise à la place. Et c'est là où j'ai eu la, la chanson de Michael Jackson. Donc voilà, c'était encore pire. C'est-à-dire qu'au lieu euh, d'avoir euh, mon disque CD qui était euh, normalement prévu, le CD est sorti pour que Michael Jackson, je l'entende. Donc voilà, c'est vraiment euh, un truc de malade. <rire> c'est des petites... Et ça, ça peut arriver dans, dans les relations. Euh, bon, voilà, bah c'est parce que je venais de parler avec lui. Il m'avait prouvé qu'il était là. Voilà, donc... Euh... Et on a le papa, donc d'accord, on a des responsabilités. Donc, monsieur peut-être est prisonnier de ses responsabilités, mais on a un lien solide ici. Hein. On a un lien très solide, on a un lien euh, entre vous qui est peut être un petit peu dans, la, dans les... Alors, est-ce que vous n'allez pas être un peu occupé à vos, à vos enfants, à régler des choses de tous les jours, l'administration, les papiers, je ne sais pas, le travail, mais quand même, on a du sérieux, donc... Si vous êtes avec quelqu'un euh, que ce n'est pas encore votre homme, puisqu'on est dans le secret, ça peut le devenir. Hein, ça peut le devenir parce qu'on voit que vous voulez vous investir, vous voulez un couple, mais vous avez peut-être un individu ici qui vous tourne autour aussi. Et là, pour le coup, vous pouvez être partagé. Responsabilité, on a l'homme qui l'a. Ok ça pourrait être aussi une, une amélioration de la relation avec, je m'engage un peu plus dans la relation, j'ai une, une évolution ici sentimentale avec cette personne, si tout à, toutefois elle est bien libre, hein, bien évidemment. Moi, je pense que les femmes, elles se, elles se heurtent à une situation euh, peut-être un peu légère. Cet homme que vous avez dans votre cœur ne s'investit pas ou ne peut pas s'investir pour l'instant, parce qu'il a autre chose à faire. Sur le plan plus légitime, peut-être. Mais bon, on a beaucoup de responsabilités entre les deux. Donc, euh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour cette semaine. Allez, je vais passer au deuxième tas. Alors, 20 minutes. <rire> Allez, 20, 11. Du coup, 20, 12. Ce qui se passe sur cette semaine grâce à la carte relation. Alors, est-ce que ça va parler d'une relation en particulier On va voir. On va voir un numéro 2, relation, l'espoir. Vous avez l'espoir d'une relation. Ou <rire> l'espoir de quelque chose d'autre. Hein. Ta numéro deux. Alors, la semaine du 27 novembre au 4 décembre. Oh, mmh. moins bien. Pas bon, bon. <rire> Alors, égarement, c'est être perdu. Mais peut-être euh, que vous allez prendre conscience, justement, que vous tournez en rond. Vous allez prendre conscience que vous êtes égaré, que vous êtes euh, illusionné, que vous êtes fait des idées, que euh, vous avez perdu du temps, Vous avez ou vous êtes aveuglé. On a une conscience aussi. Alors, pour les hommes, énergie masculine, je le répète, et pas forcément un homme. Hein. Alors, la semaine, elle arrive. On me parle de vigilance pour messieurs. Par rapport à la stabilité ici l'enfant alors faites attention à vos enfants qu'ils soient bien équilibrés cette semaine pour certains parce qu'on a l'enfant ça peut être aussi votre enfant intérieur Visez juste au niveau de votre enfant intérieur comment je pourrais dire c'est à dire ce que vous nourrissez ce que vous aimez faire ce que vous aimez créer il faut faire attention à votre équilibre parce que peut-être vous allez manquer de sommeil, peut-être que vous allez trop travailler, parce que vous allez être, oh, un avion qui passe. <rire> C'est une sorte de petit coucou. <rire> coucou. Et on me parle de force et de courage. Donc, il va falloir faire preuve de vigilance par rapport à vos enfants, de trouver l'équilibre, de trouver la force avec vos enfants, justement, euh, de les chouchouter, de prendre soin d'eux, mais aussi de votre enfant intérieur, d'avoir du courage pour retrouver cet équilibre, cette harmonie. On peut vous faire perdre l'équilibre. Quelqu'un peut vous faire perdre l'équilibre interne, euh, et donc il faudra vous méfier et rester courageux. Mmh. Est-ce qu'on va pas vous venir vous embêter Harmonie enfant intérieur, harmonie aussi dans une nouvelle situation. Ok Veillez à faire attention à l'équilibre de quelque chose de nouveau ici, qui vous demande justement de tenir bon. Alors, mesdames, lumière, commencement, accomplissement. <rire> ben, c'est bien, on a le début et la fin. Vous commencez à comprendre, à mettre en lumière un début de cycle qui va réussir, qui va aboutir. Voilà, c'est quelque chose qui est lumineux parce qu'on voit la lumière partout. La confiance en vous mènera un nouveau chemin qui va s'accomplir qui va vous permettre de vous réaliser. Santé, tempérance, oh, sagesse, solitude. Ben, au niveau énergétique, regardez, j'ai deux fois la lune. Deux fois la lune, connexion spirituelle énorme avec la santé. Donc pour moi, vous êtes dans un processus pour l'instant d'équilibre de modération, d'intuition, de, modération, de sagesse, même si vous êtes seul. Alors, est-ce que vous n'avez pas besoin de vous ressourcer toute seule, vous éloigner un petit peu le temps, de faire un petit peu un nettoyage, un équilibrage des chakras, de tempérer, de modérer des énergies négatives, d'essayer de vous nettoyer, d'essayer d'être euh, dans l'introspection Vous êtes sagesse. Alors, même si vous êtes seul, ce n'est pas grave, vous vous sentez quand même bien, vous êtes connecté. Même si vous avez l'impression d'être un peu rejeté ou mis de côté, ce n'est pas grave, vous allez tempérer ça, ça va bien se passer. C'est très bien. Ce n'est pas, pas bien grave, disons. Vous allez l'apprécier même si vous êtes seul ou célibataire. Les amours. Ah, les protections. Le pardon, bah tiens. <rire> pardon des peurs. Vous voyez, on a le message de la, de la relation. Ici. Vous êtes protégé. Alors, il faut vous pardonner, que vous pardonniez quelqu'un qui a eu peur de s'engager, par exemple, qui a eu peur de la relation, qui a peur de quelque chose. Et de l'accusation. Ouais. La peur, c'est marrant parce que l'énergie de la peur apporte des jugements, apporte de la critique, apporte de. Vous êtes protégé en pardonnant les personnes de vous avoir fait du mal parce que vous aviez peur. Alors, des fois, inconsciemment, on a peur de, de l'échec, et eh bien justement, on attire cet échec. Vous avez peur d'être accusé d'eux, ben on va vous juger, on va vous accuser. La peur, justement, n'évite pas le danger, c'est justement qu'elle attire. <rire> Donc, il est très important de pardonner toutes les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont causé du tort. Et pourquoi Parce qu'elles étaient basées sur des peurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous accuse aujourd'hui, qui va vous dire... Et t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Pourquoi Parce qu'inconsciemment, il ne veut pas s'investir avec vous. Inconsciemment, il a peur de la relation, il a peur d'être dans la souffrance. Donc du coup, il va renvoyer cette énergie sur vous. Pour éviter d'être. Je ne sais pas, peut-être il y en a qui préfèrent euh, laisser tomber avant d'être laissé tomber. Ça peut être ce genre de, de choses. Mais là, vous allez pardonner, vous allez vous apaiser. C'est l'univers qui vous dit, « toi des énergies de peur. Même si ça vient de ton partenaire qui t'accuse de tout et de n'importe quoi parce que c'est lui, c'est lui que tu dois pardonner, c'est lui qui euh, peut-être cherche la petite bête, c'est lui qui provoque la situation néfaste, négative, euh, qui pro provoque la critique, pour justement ne pas tomber dans trop d'amour, je ne sais pas. On a l'impression qu'on se blinde en étant mauvais, en étant toujours dans l'attaque. Euh, très souvent, ceux qui sont dans l'attaque ne sont pas bien dans leur peau. Quand on est amour, on n'a pas besoin de juger ou critiquer qui que ce soit. Voilà. Donc, il faut vous pardonner. C'est protéger. Protéger les personnes qui vous ont fait du mal aussi. Euh, et puis, si on vous attaque injustement, si on vous reproche des choses, pardonnez-lui. Parce que c'est peut-être un moment de faiblesse en ce moment. Alors, on a la maison. On a les excès. La lettre, la communication, la purification... Euh, bon, bah, écoutez, il euh, y a des excès qui vont être euh, purifiés, messages, excès de messages, purification. Là, il faut éviter dans votre famille, s'il y a quelqu'un ici qui euh, est excessif au niveau des messages, colère, injustice, reproche, etc., il faut tout nettoyer, il faut arrêter ça. Il faut, Pour moi, il faut peut-être lui dire, faut lui dire, arrête de m'envoyer plein de messages, arrête de, je ne sais pas moi, au niveau des communications, des lettres, on vous communique, en tout cas, les anges vous communiquent d'un besoin de nettoyage, d'un besoin d'assainissement, de, de purification. Euh, si vous avez tendance, par exemple, à trop trouver un moyen d'appeler, d'écrire quelqu'un, peut-être vous devez vous ré, réfréner un petit peu. Vous tempérez, restez un petit peu dans la solitude, parce que ça n'est pas bon, les excès. Euh, tout ce qui est excessif, ben, ça, ça, comment, ça pourrit la vie de l'autre. J'ai l'impression d'être, comment dire, d'étouffer. Par exemple, quelqu'un qui vous submerge de, de, de messages, vous étouffez. Donc, peut-être même, il y en a qui vont bloquer, qui vont arrêter ça. Pour, euh, ou alors, il y a un besoin d'expression, d'exprimer qu'on ne veut plus des excès, des abus. On ne veut plus trop de messages. On ne veut plus, je ne sais pas moi, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir J'ai rien qui me vient, mais bon, voilà. C'est une situation qui peut être à nettoyer en ce moment. C'est d'arrêter de communiquer trop souvent. Ou d'être sur les réseaux sociaux aussi, excès euh, messages, de communiquer partout, à droite, à gauche. Pouf, voilà. Assainissement, purification et nettoyage, peut-être dans la solitude. Détachez-vous, nettoyez un petit peu. Les accusations d'ailleurs <rire> qui peuvent arriver. L'amitié. Échec. ou punaise. Changement. Ah, bonheur Ah, ça c'est bien Ouf Donc, pour moi, bah, c'est simple, hein? vous passez de l'échec à un changement vers le bonheur. Une personne qui vous a déçu, qui avec qui ça s'est terminé, il y a un changement. Et soit vous allez sortir de cette relation et retrouver le bonheur, voilà, simplement. Soit avec cette personne, il va y avoir un changement de stratégie, vous allez retrouver le bonheur. L'argent pour la semaine à un carrefour une décision naissance oh punaise égarement attention à une décision rapide vous allez peut-être vous aveugler sur une situation nouvelle attention à toute décision au niveau pro, euh, matériel financier argent abondance hein. donc argent abondance naissance égarement vous allez peut-être un petit peu perdu perdu égaré dans une nouvelle situation par exemple je ne sais pas moi qu'est ce qu'il pourrait y avoir au niveau financier, vous avez envie de prendre un crédit et c'est pas bon le crédit en ce moment, enfin des choses comme ça, vous allez vous aveugler sur une naissance, sur un projet nouveau. Attention à tout ce que vous avez dépensé cette semaine, parce qu'il y a un choix qui est fait, un choix, une direction qui vous demande justement peut-être de réfléchir un petit peu plus avant de vous embarquer et de vous perdre dans de vous aveugler. Par exemple, vous avez trouvé euh, une façon de gagner de l'argent, mais c'est faux. Voilà. Euh, eh oui, vous allez être triste ensuite. Vous risquez de perdre de l'argent. Oh punaise. Vous risquez euh, de perdre de l'argent, euh, d'être déçu aussi, d'être déçu euh, de vous être emballé dans un nouveau projet qui finalement pour l'instant n'est pas bon. OK Le travail. La paix. Le sacrifice. Les doutes. Alors, il y a une belle énergie de paix, mais par contre, il y a un sacrifice et des doutes. Alors, au travail, vous pouvez retrouver un petit peu votre paix intérieure et peut-être euh, vous faire passer avant ou après, perdre quelque chose qui va vous mettre en doute. Paix, sacrifice, doute. Alors, est-ce que vous doutez d'une situation, par exemple, à mettre de côté, quelque chose à, à laisser tomber et que vous allez vous poser la question, est-ce que je serai toujours en paix Est-ce que, est que je vais être serein si je laisse tomber cette chose, ce chose, que je me fasse euh, Par exemple, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple Est-ce que si je laisse quelque chose de côté, est-ce que pour moi, je serai toujours bien dans ma peau Est-ce que je ne vais pas manquer de cette chose Vous voyez, il y a des doutes. Évolution. Ouais. Ça peut être des personnes qui se remettent en question, qui se disent, est-ce que si je laisse quelque chose, est-ce que si je sacrifie un domaine, est-ce que ça va m'apporter une évolution C'est juste une question. Mais pour moi, j'ai la paix, donc oui, c'est possible que vous en sortiez. C'est-à-dire que vous aurez la tranquillité d'esprit, même si vous doutez, euh, il faut être euh, serein ici par rapport à un sacrifice que vous faites, même s'il vous met en doute d'une évolution future. Ce qui doit être serein. Rien ne vous est retiré, rien ne vous est pris. Si ça vous appartient, ça restera. Il faut penser ça. Vous ne perdez rien. Suivez toujours votre ressenti. Euh, des fois, c'est à trop donner, on se perd. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un sacrifice qui justement vous permettrait quand même d'évoluer et que vous serez serein quand même Ok Allez, on continue. On va faire le tirage sentimental. Alors, on va reprendre, excusez-moi, j'étais en train de, hop, avec la musique, hop là. Allez, c'est numéro 2, relation. masculine et féminine sur le plan sentimental on a une pause par rapport au message reçu ah oh bah tiens ça me fait penser à tout à l'heure le message qu'il y avait alors euh, les excès de messages ouais c'est ça et purification Ouh, moins de messages moins d'envoi de messages essayer d'être de, de, soulagé par rapport à ça de ne plus recevoir autant de messages ou de mettre de faire le point alors on a l'homme qu'il attend de la relation, ce qu'il rencontre comme problématique, ta numéro 2, on a la personne ici féminine, Hop, ce qu'elle attend de la relation, ce qu'il rencontre comme problématique et le lien si vous êtes avec quelqu'un en particulier cette semaine, ok, alors, oh punaise, carrément, trois personnes, un flirt, une amour éphémère avec de l'hypocrisie, oula, on a déjà tout de suite le ton de la relation, donc il y a quelqu'un ici qui est dans un choix ici. Euh, qui est partagée entre son passé et son futur, euh, entre deux, entre deux situations, entre deux, voilà. Donc, ce qu'elle veut, c'est un amour éphémère et ce qu'elle rencontre comme problématique, ben, c'est de l'hypocrisie et de la fausseté. Alors, est-ce que cette personne, vous, messieurs, vous hésitez entre deux et vous n'êtes pas très sincère Ou est-ce que vous recevez de la part de votre entourage des médisances au sujet de cette relation qui vous partage entre deux ou, voilà? Mesdames, on a la solitude, pas de dialogue, on vous dit que vous voulez un oui et que vous voulez aussi, euh, c'est marrant, 9, 1, 1. Euh, vous voulez la guérison, vous voulez justement réparer les, les choses, les apaiser. Et le lien, Oula, on a la chimie, oh punaise, ça va, c'est pas très très, euh, comment dire, fluide, on va dire. Il y en a un, il est dans entre deux choix, effectivement, vous vous êtes euh, seul, vous vous sentez seul, vous voulez un oui de cette personne, vous attendez peut-être qu'elle vous dise oui, mais cette personne est plutôt sur un amour éphémère, pourquoi Parce qu'elle elle est entre deux, elle est tiraillée entre deux, donc il y a des médisances sur cette relation, il y a des médisances, il y a des faux semblants, il y a une personne fausse, bien évidemment parce qu'elle est entre deux. C'est chimique, ça peut être une relation extra-conjugale, ça peut être quelque chose comme ça, qui vous attire l'un et l'autre, mais ce n'est pas complètement simple, puisqu'on voit que vous voudriez que ça s'apaise, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il y a un amour envoûtant, donc attention à qui vous avez affaire, bien évidemment, attention à la personne que vous aimez, elle peut être tiraillée entre peut-être de, de, de vivre cette relation éphémère, de manière éphémère, que vous voulez quelque chose de plus sérieux. Mais quand même, il y a l'attirance la, physique, hein, on va dire, une attirance physique. Et on vous dit, faites attention, puisque là, pour le coup, euh, il y a une guérison qui doit se faire. Il y a un aplanissement. Il y a des choses qui doivent s'aligner et qui ne sont pas forcément alignées puisque vous êtes plutôt euh, là, dans la non-communication. Pour avoir ce oui, il faut peut-être vous retirer parce que là, cette personne n'est pas honnête avec vous. OK pas complètement honnête. Donc voilà, c'est peut-être cette histoire de relation. Cette personne, pour l'instant, n'a pas envie de s'investir. Elle a envie d'un flirt. Pourquoi Parce qu'elle a d'autres. Elle a d'autres choix. Ok Donc, méfiance pour le tas numéro 2, je dirais, justement, par rapport à la relation. Voilà, Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous aurez compris à peu près ce que j'ai voulu dire. Des fois, vous pouvez avoir des press pressentis qui sont plus en connexion avec vous, hein, avec votre propre vie. Hein. Il y a des choses des fois qui sont parallèles et qui ne sont pas exactement ce que je dis. Bien évidemment, c'est normal, hein, puisque vous savez de quoi les cartes peuvent euh, parler pour vous. Moi, je n'ai pas d'idée. Euh, voilà. Comme je ne connais pas la, la situation des uns et des autres, je ne peux pas trop me mettre à votre place. Mais des fois, c'est des petites idées qui me viennent comme ça comme l'histoire du travail, euh, le sacrifice, peut-être que vous trouverez en paix. Euh, même si vous faites des sacrifices, que ça vous met en doute, vous serez en paix. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous, passez un bon week-end, fin de week-end, et bien évidemment une belle semaine. Ciao, ciao